Victoire obligatoire pour les FC Barcelone Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe de mes vous. Aujourd'hui, petite vidéo de bref, du match Barcelone contre Grenade Donc c'est une victoire obligatoire pour les Barça Parce qu'on est déjà loin de l'Atletico Pas loin des, de deuxième Real Madrid On est loin des 8 points comme ça, c'est beaucoup de points Donc nous sommes obligés de gagner demain pour espérer Parce que si par exemple nous gagnons demain c'est sûr et certain que le Barça va se proche du titre mais si demain par exemple on fait même match n'est soit une défaite moi je peux déjà, je peux déjà dire au voir au titre donc demain le Barça est obligé de gagner le match le Barça a presque tout son effectif, hormis en sofa mais il y a les retours de Pascal. parce que si vous regardez bien la fois passé Ndembele a fait une masterclass le match précédent Ndembele a fait une masterclass donc, c'est un joueur qui on va compter sur lui, qui on va compter cette année sur lui. C'est un bon joueur. Déjà, Dembele, c'est un joueur s'il si est à son terme, s'il si est à son niveau. Pas s'il si n'a pas de blessure, C'est un joueur qui est incroyable. Déjà, pour parler de Dembele, il faudra d'abord remercier le nouveau entraîneur. C'est lui qui a essayé d'instaurer quelque chose en Dembele. Peut-être quelque chose qui manquait pli un joueur d'avant ou si on lui fait bouger comme ça et le temps ça peut être des fracture cette fois ci on sent que c'est un de belles c'est un de qui prennent ses responsabilités donc c'est quelque chose à faire d'âme prendre leurs responsabilités parce que les ça ils ont toutes les conditions ils ont toutes les conditions pour gagner ces matchs bien que c'est un match je vous dis c'est un match qui ne sert pas facile c'est des gens des matchs contre, comme un match contre Cadiz c'est toujours la même chose qu'on avait dit ici, que le Barça va gagner contre 10, mais à la fin, on a perdu. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre ce genre d'équipe des haut comme ça, et arriver rendre en train de foot en pensant que vous allez gagner, mais c'est autre chose. Donc, ce que je peux demander aux joueurs, c'est d'être serrant, de prendre leurs responsabilités. Mais comment parler sans... Comment finir cette vidéo sans parler des de, de, de pétries moi, finir cette vidéo sans parler de Petri. Petri c'est un grand joueur. Petri c'est un grand joueur. Petri c'est un enfant. Il a encore 10 il a une maturité dans les foot qui certains joueurs n'ont pas. C'est un joueur qui est intelligent. Ce qui est aussi bien à lui, déjà il est. Il arrive à bien s'entendre avec Messi sur un terrain de foot. C'est quelque chose qui est important quand tu es à Barcelone et que tu arrives à t'entendre avec. Mais si, ou des grands joueurs certains en train de foot, c'est quelque chose de bien. Donc, pour plaider, on espère qu'il va toujours continuer comme ça. Mais demain, il ne faut, faut pas s'oublier que c'est un joueur qui a beaucoup enchaîné de matchs. Il peut être cramé physiquement et ça peut poser des problèmes. Donc, demain, si l'entraîneur trouve qu'il n'est pas prêt, prêt, prêt, euh, il peut d'abord le laisser ou moins commencer avec les autres. Mais pourquoi pas tenter. C'est ce que j'ai dit, il ne faut pas prendre cette équipe de haut, mais il faudra tenter des choses. Pourquoi pas, Parce qu'ils sont, c'est ce genre de match, c'est ce de match où il faut tenter. Donc ce genre de match, c'est une tente, c'est fini. Il y a Ronaldo de la fuente, il là. Pourquoi pas tenter demain Il y a Raki Puyo, pourquoi pas tenter pour essayer de reposer des joueurs cadres comme des Jong. Pourquoi pas aussi essayer de reposer Bousquet. Bousquet nous enchaîne toujours des mauvaises performances, mais il est toujours utile. Mais j'espère que demain, il peut se reposer à Et Ganic prendra sa place. Hein. Parce que je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il y a Que tu as déjà fait à comment à plutôt Même s'il fait de mauvaises prestations Mais il est toujours titulaire Alors que pianiste plutôt Quand il est sur un train, Il fait des bonnes prestations Mais le match, pré, le match prochain Laisse les banques. Mais Cette année Ils sont dans toutes les compétitions Ils sont dans la Coupe du Roi Ils sont dans l'Europa League Ils sont euh, Déjà ils sont qualifiés pour ils sont dans l'Europe, en plus, ils jouent encore pour se qualifier. Ils sont en train de chercher la place pour se qualifier en Europe. C'est pourquoi je dis que ce facile. c'est vraiment difficile. Bien que ce Grenade a bien. En plus, c'est à l'extérieur. Et ce qui est un peu bien cette année, le Barça, à l'extérieur, il s'est impétensifié. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga. Le Barça n'a pas de Coupe d'Ivoire, mais à l'extérieur, le Barça est un peu serrant. Ce pas comme l'année passée. À l'extérieur, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Franchement, j'espère que demain le Barça va faire un bon match. Euh, L'entraîneur va, va, va mettre des bons joueurs sur le terrain. Mais pourquoi pas aussi essayer de grand. Chaque fois que récupérer entre ses, un train de foot, il est toujours le meilleur. S'il est au milieu, il est le meilleur au milieu. S'il est à l'attaque, il est le meilleur à l'attaque. On n'arrive toujours pas à comprendre avec l'entraîneur qu'est-ce qui se passe avec pig On espère que demain peut tenter sa chance ou tenter sa chance avec Kipruiq comme ça, parce qu'il est joueurs comme des jongles. C'est un joueur qui a beaucoup joué, il a beaucoup joué des matchs qui a besoin de magie, se reposer, alors que c'est un ballon de touche qui C'est la question que je me pose. Si dans une équipe, par exemple dans une autre équipe, l'entraîneur assure un ballon de touche à quel entraîneur ne peut pas faire jouer jouir Quel entraîneur Que ce soit au Royal Madrid, que ce soit partout, quel entraîneur ne peut pas faire jouer qui peut le laisser au banc des touches Et ceux qui qu continuent toujours à têter comment... C'est peut-être parce que le Barça commence à enchaîner des, des bonnes prestations. Je suis sûr que si Barça des mauvaises prestations, Alors, qui peut y aller entrer Bon, peut-être ce n'est pas encore l'année, mais on espère. Donc c'était une petite idée... Je donc c'était une petite vidéo un match contre grenade j'espère que si cette vidéo vous plaît vous allez vous abonner euh, lâcher un pouce encore pour ma composition je ne sais pas trop pour la composition hein. je ne sais pas trop mais je vais essayer de tenter tous toi tu vas tenter de, de, de me dire dans les commentaires quelles sont tes préférences pour le match d'aujourd'hui contre grenade donc moi moins à, à charnière centrale plutôt je préfère pour toujours parce que Clément Longuet, il a son genre bêtement comme ça, au lieu de, je ne sais pas, c'est un genre qui joue pion, mais on sait qu'il n'a pas cette maturité, on ne sait pas pourquoi, au lieu de prendre ses responsabilités, à l'absence de piquer, c'est lui qui devait être euh, le chef, le chef de la défense, mais, lui aussi, il enchaîne des bonnes prestations, mais il ne se comporte pas bien, c'est ça, donc, comme il a genre, le mois d'aujourd'hui, il ne sera pas là, il sera absent, moi, à la défense, je mettrais alors, et à droite je mettrai Dest et à gauche Jordi Alba. Au milieu moi je prendrai comme l'entraîneur il est toujours Titi il ne veut pas faire jouer bien qu'on peut parler de récupérer mais il ne joue jamais donc, même même Pjanic aussi il ne joue jamais il va toujours mettre Busquets comme ça donc je mets toujours Busquets donc Busquets et, et Desjardins au milieu du terrain et à l'attaque je mettrai les trio Dembe de et Messi, Messi peut jouer au numéro 9 et comme ça est joue dans l'axe, soit Griezmann joue au numéro 9 et Messi joue dans l'axe, soit Petri comme ça, comme ça, ils nous ont soublié mais moi je préférais demain que Petri soit en 10 et Messi peut commencer à dézoner petit à petit pour essayer de donner de l'équilibre à l'attaque.